Deleuze présente Super Plus. Plein d'avantages pour vous aider à payer moins pour manger mieux. Aujourd'hui, on vous explique les e-deals. Vous recevez chaque semaine une sélection d'offres personnalisées à ne surtout pas manquer qui vous permettront de gagner des points supplémentaires. Activez vos offres préférées, achetez les produits tant que les offres sont valables et recevez des points Super Plus supplémentaires. Comment activer vos e-deals C'est facile. Ouvrez l'app MyDeals et cliquez sur Profil tout en bas à droite. Cliquez ensuite sur Mes Idils e et découvrez vos Idils e de la semaine. Une offre vous intéresse Cliquez sur Activer. Vous pouvez activer autant d'Idils e que vous le souhaitez. Et voilà, votre Idil e est activé. Cherchez le produit en magasin ou en ligne et mettez-le dans votre panier. Et n'oubliez pas d'utiliser votre carte Super Plus. Les points seront automatiquement ajoutés à votre solde.